vous allez bien ici olga Bani, votre consultant de business alors dans cette nouvelle vidéo je vais vous montrer tout simplement comment acheter en quelques minutes la crypto monnaie euh, avec votre compte orange money ou mtn money voilà donc avant de nous lancer dans le vif du sujet je vais vous inviter à vous abonner n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas manquer mes futures vidéos alors les amis comment acheter de la monnaie sur afri Exchanger Cameroun. Alors déjà, pour acheter de la monnaie, quand vous êtes, vous cliquez tout simplement sur le lien faire Cameroun. Ensuite, vous venez là, vous cliquez sur le bouton Acheter ou là, vous cliquez sur Acheter. Vous allez voir les différents prix des, des différentes crypto-monnaies que nous vendons. Donc, bien entendu, la liste est non exhaustive. Donc, vous pouvez, vous pouvez avoir besoin d'une monnaie qui n'est pas ici. N'hésitez surtout pas à demander. Et comment s'y prendre, il suffit juste de... Cliquez sur WhatsApp là pour nous contacter directement via WhatsApp. À défaut, euh, vous appelez ou vous cliquez sur le bouton comment puis-je vous aider ici. Et vous serez directement redirigé vers euh, notre back-office WhatsApp pour vos commandes. Euh, mon assistante va se charger de, de vous répondre, bien entendu, d'enregistrer vos différentes commandes. Jusqu'ici, euh, les traitements se font de façon manuelle, mais je puis vous annoncer que très bientôt, euh, le site de transaction automatique, c'est-à-dire euh, pour gagner en latence, je veux dire quoi, pour euh, améliorer voilà, euh, le service, pour aller un peu plus vite, pour que les demandes soient traitées un peu plus rapidement. Voilà, le, nous sommes en train d'implémenter un, un site qui sera beaucoup plus automatique et dont les transactions se feront de façon automatique. Maintenant, lorsque, donc là vous avez les différents prix, hein, tout simplement. Lorsque vous, vous avez de la crypto-monnaie et donc vous voulez la vendre pour recevoir du cash ou du mobile-monnaie, vous venez juste sur le menu Vendre. Vous venez sur le menu Vendre et vous allez voir à combien nous rachetons vos cryptos. Et je répète encore la liste est non exhaustive. Voilà. Maintenant, nous offrons d'autres services. Euh, booster ma page. Aujourd'hui, nous ne boostons plus les pages. Ce que nous faisons, bon, oui, vous pouvez remplir le formulaire, mais ça ne sert plus à rien. <rire> nous boostons les pages. Non, nous boostons plus vos pages, mais nous vous vendons des cartes Visa prépayées qui vont vous permettre de booster vous-même vos publications mmh. ou votre page. Mais nous vous accompagnons, nous vous conseillons sur Comment faire aussi Vous voyez, ici, vous pouvez acheter des comptes PayPal vérifiés, ces comptes PayPal vérifiés vous permettront, n'est-ce pas, de recevoir des PayPal ou d'en envoyer comme euh, un compte PayPal. Mais vous savez, en Afrique, tous les comptes ne sont pas, euh, ne vous donnent pas la possibilité de pouvoir recevoir des PayPal et juste ils vous donnent la possibilité d'acheter en ligne. Voilà. Donc euh, voilà ce que nous vous offrons. Maintenant, en ce qui concerne la latence, c'est-à-dire le temps d'attendre, les délais de traitement de commandes qui, parfois, sont un peu plus longs, euh, c'est dû à l'affluence. Mais euh, déjà, nous nous, nous nous en excusons, vraiment, sincèrement. Et comme je vous l'ai dit, nous sommes en train de travailler sur un nouveau site qui permettra le traitement automatique de vos commandes. Voilà. Donc, euh, j'espère que cette courte vidéo va vous aider, pour ceux là qui sont au Cameroun, c'est très facile pour ceux là qui sont en Afrique centrale voilà, c'est facile pour vous d'acheter la crypto comme je le disais, il suffit juste de faire votre dépôt, ou de passer dans notre agence nous sommes basés ici en Sam à Yaoundé, donc euh, en face du marché de Sam, derrière Express Union, voilà donc euh, pour tout renseignement, n'hésitez surtout pas à contacter ce numéro via WhatsApp ou par appel pour tout complément d'information. J'espère que cette nouvelle vidéo, cette vidéo va vous aider. N'hésitez pas à liker, à partager et de laisser vos commentaires ou vos suggestions qui sont toujours les bienvenus pour que nous puissions vous offrir un meilleur service. Donc, on va se dire à très bientôt dans une autre vidéo. Ciao, ciao.